de faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens. On ne peut pas s'écouter, on ne peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Vous jouez avec la peur des gens. On n'en peut plus. C'est insupportable. On est en train de crever et vous jouez avec la peur des gens. Vous êtes anxiogènes. C'est insupportable votre attitude sur un plateau de télévision. C'est moi qui suis anxiogène non mais, vous... mais dans quelle réalité vous vivez Dans quelle réalité vous vivez C'est insupportable. Je vais vous dire un truc, c'est insupportable. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Arrêtez. Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus vous supporter. Vous de êtes en train de courir point de point le débat, votre de attitude à toutes de les deux est minable, de minable, et mesure. je prends les téléspectateurs à témoin, c'est minable, de on point ne point peut pas mesure. avancer un argument. C'est surtout, ce match, le choc des civilisations. Nous avons l'Orient en Ligue 1. Oui. Voilà. moi je préférais l'Occident en gars. nous sommes oui. en France, messieurs. ce n'est pas normal ça. Si vous voulez continuer à vivre en France, comme un maghrébin ou un africain, à parler, comme vous vivez, comme les gens vivent dans le Maghreb ou en Afrique, dans ce cas-là, qu'ils restent dans le Maghreb ou en Afrique vous êtes complice de Daesh. Pourquoi Parce qu'avec le mercato, bien. on ouvre les frontières, vous faites, vous faites venir des joueurs d'Afrique. Oui. Qu'est-ce qui se passe les djihadistes Ils mettent un short, ils mettent des protège tibia ils mettent la grenade dans la couscoussière, ils viennent jouer et boum, bada boum. Eh donc ces, ces populations qui s'installent chez nous sont musulmanes et constituent un terreau sur lequel va ensuite pousser l'islamisme et ensuite, en bout de chaîne, le terrorisme. Le problème dans ce pays et en Ligue 1, c'est qu'il y a trop d'arabes. Des femmes voilées, des oui. gens en camis, voilà, des voilà. Africains en moubou, c'est pas la France. Jusqu'à preuve du contraire, le jour où dans ce pays, les chauffeurs Uber, ils s'appelleront pas Uber, ils s'appelleront Ibrahim ou Mourad, comme le mien, et en plus ils feront la gueule alors qu'ils sont en Mercedes. J'ai déjà vu quelqu'un qui fait la gueule en Mercedes. Tu fais la gueule quand t'as la 404 et le scooter voilé sur le toit comme ils faisaient leurs parents. Mais ils respectaient le drapeau. Wallah voilà, aujourd'hui, il pisse dessus. C'est pas vrai, Pascal non mais, que... non, mais pardon, mais pardon, mais pardon, il a... si vous mais mais il arrive c'est la France, France. qu'il faut défendre aujourd'hui. C'est ça qu'il faut défendre. Il y a des gens qui nous détestent. Oui, oui, qui nous ce qui détestent et qui détestent ce que nous ce représentons.